Cédric Ropard, je travaille à la direction interrégionale PACA et Corse de l'Agence française pour la biodiversité. Et mon travail consiste à coordination des contrôles. Au titre de nos compétences d'inspecteur de l'environnement, euh, on est chargé de faire s'assurer que la réglementation environnementale est respectée sur euh, les travaux, sur euh, toutes les activités qui peuvent impacter euh, l'environnement et la biodiversité en général. Donc les conditions de travail se partagent entre les missions de terrain pour la connaissance, faire des inventaires, faire des contrôles, type de nos propriétés inspecteurs de l'environnement. Un temps au bureau pour rédiger les procédures judiciaires ou des avis techniques parce qu'on peut délivrer des avis à, à l'administration. Et aussi en temps de réunion. L'ensemble des partenaires d'un territoire voilà, peuvent potentiellement être rencontrés et on peut avoir des interactions avec les collectivités territoriales, avec l'État, les services instructeurs euh, les différentes autorisations, avec... Différentes catégories socioprofessionnelles, les agriculteurs, euh, les usagers de l'eau par exemple et de la nature. Donc une palette très variée. Et en termes de matériel, on dispose d'un ordinateur portable, et d'un téléphone portable, et euh, bien sûr d'un véhicule pour aller sur le terrain, euh, un véhicule de service. Donc les compétences nécessaires pour accomplir euh, ces missions sont d'une part techniques, il faut avoir une capacité d'expertise assez poussé sur le fonctionnement des milieux naturels et sur la détermination des espèces. Et le deuxième volet, il est plus juridique, réglementaire, puisque les missions d'inspecteurs de l'environnement nécessitent voilà, d'être à l'aise avec euh, l'activité de contrôle et derrière euh, bah, les procédures de police qui peuvent être engagées, procédures judiciaires notamment. Donc, en termes de formation, j'ai un équivalent master en écologie végétale qui m'a permis de passer le concours et qui donne accès euh, à la fonction de j'occupe aujourd'hui. Euh, et la formation idéale pour euh, passer ce concours, euh, ça serait plutôt un BTS, gestion protection de la nature, ou un cursus universitaire dans le domaine de l'environnement. Euh, puisque voilà, c'est l'aspect là qui sont le plus prépondérant. Euh, Mon travail, c'est que j'ai une action concrète en amont de la réalisation de projets et d'impact sur le milieu naturel et je peux accompagner ou conseiller dans le cadre d'avis qui sont rendus à l'administration, euh, et permettre la prise en compte de, du milieu naturel dans les projets, et donc limiter les impacts au final. Et le deuxième volet, c'est que lorsqu'il y a des infractions à la réglementation environnementale qui conduisent à des impacts sur le milieu naturel, je peux avoir une action, dans le cadre des pourgatrices inspecteurs d'environnement, pour faire cesser ces impacts et potentiellement, faire remettre en état les milieux naturels. Et à mon sens, euh, ces missions ont de l'avenir puisque la destruction de l'habitat naturel, l'artificialisation des sols, est identifiée comme une des causes de l'érosion de la biodiversité et donc il faudra agir sur ce volet-là pour enrayer cette érosion de, de la biodiversité.